Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. Euh, vous avez vu le titre de la vidéo. Euh, c'est terminé la SQDC, c'est terminé les vidéos de groupe. La raison, ben écoutez, il euh, y en a plusieurs. Premièrement, il y a les haters. Les haters euh, sont toujours là depuis trois ans, très difficiles à surmonter ces commentaires-là, haineux. Euh, ensuite, la SQDC, ben écoutez, ça s'améliore pas. Euh, 90% des produits ont été augmentés aujourd'hui à SQDC. 90% des produits à SQDC ont eu une augmentation de prix. Euh, beaucoup de problèmes sur le site Internet de SQDC. Euh, même si on fait des plaintes, des commentaires, des suggestions. Encore plus d'erreurs qu'avant, quand on fait des recherches dans le site Internet. Si on écrit, par exemple, 3.5 grammes, produit 20 et moins, on nous apparaît le harmonisé de soleil. Il apparaît le chocolat fondu de DNA génétique en 1 gramme. Pourtant, on a coché 3,5 grammes. C'est complètement ridicule. Ces produits-là, 3,5 grammes, c'est beaucoup plus cher que 20$. dollars. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. En plus de ça, les vidéos de Grow, écoutez euh, beaucoup de haters. Ensuite, euh, c'est très dispendieux. Pourquoi faire pousser du cannabis si on ne l'aime pas? Euh, la SQDC, tout le monde m'a dit pourquoi tu t'achètes du cannabis à SQDC Il est jamais bon. On peut pas le voir, on peut pas le sentir comme en Ontario, comme euh, à Oka. Euh, je vais commencer à acheter du cannabis à 100 dollars. Hein. On sait c'est quoi le cannabis à 100 Le cannabis à 100 c'est le 28 grammes qu'on peut se procurer pour 100 euh, toujours avec un fort taux de THC, euh, donc, euh, même que maintenant, le cannabis à 100$ est rendu 65$, Monsieur Legault. Hein, Legault, je ne sais même plus c'est quoi son nom, François Legault, notre gouvernement, qui fait une augmentation de prix à la SQDC, 90%! Pourquoi? Parce que c'était pas assez cher, puis ça commençait à être un peu facile d'avoir du cannabis, puis... What the fuck, man. Donc, euh, je vais commencer à acheter là, à 65$ euh, le 28 grammes sur Internet avec des forts taux de THC. On va oublier les terpènes. Euh, fuck les terpènes. On veut juste buzzer. Donc, euh, on va regarder les taux de THC. Et puis, euh, 28 grammes, 65$. C'est qui le cave? C'est qui le cave? Donc, euh, c'est terminé pour toutes ces raisons. Ben non, Ben non, Ben non, Winman est là pour rester, Poisson d'Avril, Poisson d'Avril, fallait bien que je fasse une vidéo comme ça, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais fait chez Winman euh, une vidéo euh, Poisson d'Avril, euh, je n'irai pas acheter du cannabis à 100$ le 28 grammes, ou à 65$ le 28 grammes, je veux savoir c'est quoi les terpènes, euh, le taux de THC est secondaire, le taux de THC est secondaire, le plus important c'est les terpènes, vous le savez. Poisson d'Avril, euh, on va continuer à faire pousser, c'est une passion. Euh, un jour on va trouver le cannabis par excellence, puis je vais pouvoir euh, économiser beaucoup d'argent à la SQDC. Euh, j'en économise déjà beaucoup, mais j'en dépense encore beaucoup, parce que j'ai pas encore trouvé le cannabis idéal. J'avais un GMO Animal Cookie, vous le savez très bien. Mais j'ai pas été capable de le conserver. J'avais trop de bébites, Spider-Mite et puis euh, Trips. Donc, euh, SQDC, c'est là pour rester avec Winman. On va continuer à faire des vidéos de Grow avec Winman. Au mois d'avril, 30 vidéos. Marathon du mois d'avril avec Winman. 30 vidéos en 30 jours. Et c'est parti, mes amis. Ciao, ciao.